Bonjour les amis, nous sommes le 26 mai 2020 donc les vacances approchent, le déconfinement ici en Espagne est en route et la bonne nouvelle c'est que l'Espagne rouvrira ses frontières au tourisme cet été donc à partir du 1er juillet. Donc ça fait beaucoup de bien pour l'économie espagnole qui va pouvoir se remettre en marche. Donc espérons que tout se passe bien et que la crise du coronavirus soit un mauvais souvenir et qu'on aille de l'avant avec l'économie et le développement des entreprises qui en ont bien besoin. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des marchés, des marchés boursiers ben On voit bien donc ici on a devant nous le, le DAX donc le marché allemand et après donc cette, cette baisse assez importante due à la crise du coronavirus. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Donc on a eu une réaction lorsqu'on fait le retracement de Fibonacci, donc on a eu une réaction donc lorsque le marché est descendu jusqu'à 8000 ici. Et puis c'est une hausse qui parfois euh, n'est pas, pas très, très impulsive donc on voit ici entre les 38.2 de retracement de Fibonacci et les 50% ça a mis quand même pas mal de jours à stagner et puis on a eu la cassure ici donc euh, des 50%. Et là on se dirige assez, de manière assez évidente vers les 61.8, 61.8 où on pourrait avoir un, une réaction. Donc une réaction comme on en a eu ici au 50%, vous voyez on a eu d'abord une cassure de 50% puis une réaction, on a recassé les 50%, on a eu de nouveau une réaction on a même redescendu sur les 38.2 et puis là ça fait plusieurs jours qu'on est, euh, qu est avec des bougies haussières, ici des bougies un jour haussière. et ce matin donc on a, on a atteint les, les 11.500 et je pense on a une bonne probabilité qu'on arrive jusqu'au 61.8. Donc 11 650, 11 680 peut-être dans la journée, voire demain. Donc on a, on a vraiment ces mouvements, ces bougies assez haussières. Et il est clair qu'il faut essayer de profiter de ces mouvements, privilégier la tendance haussière avec peut-être de temps en temps des trades si vous optez pour le, pour le scalping, des trades l'autre sens comme vous voyez donc on a, on a eu des réactions ici sur les 11 500. On a encore ici petite réaction donc sur des bougies une heure donc si on va sur le 30 minutes. Donc vous voyez on a un mouvement assez latéral euh, donc des, des bougies, euh, bougies 30 minutes ici. Et on est toujours très clairement au-dessus du nuage Ishimoku. Donc on a une petite baisse ici du stochastique, on va les voir en 15 minutes. Donc en 15 minutes vous voyez on a eu ici 4 bougies baissières puis ça remonte, on retape les 11500, de nouveau une réaction sur les 11500. Bon on va voir comment ça va évoluer mais en principe il faut toujours privilégier la, la tendance haussière avec donc possibilité surtout aux alentours de ces 11 500, donc de, de trouver des, des points de réaction. Vous voyez ici donc comme, euh, comme on réagit bien vous voyez toujours ici ce niveau de 11.500 ici, on tape et on recasse, on tape et on repart à la baisse donc il y a des réactions à ce niveau-là. Donc des opportunités en scalping à faire euh, des beaux trades donc euh, en en cherchant bien sûr les, les points de retournement donc et surtout ne pas manquer les points de retournement comme on a ici aux alentours des 11 450. Vous voyez ici ça, ça se retourne même avant. Euh, on pourrait avoir une remontée, maintenant on est sur le 5 minutes en dessous euh, du nuage Ishimoku mais on voit bien qu'on a les bandes de Bollinger ici qui sont horizontales donc on n'a plus vraiment euh, une impulsion très forte à la hausse donc il faut être prudent et essayer de jouer, jouer donc entre les points hauts et les points bas des bandes de Bollinger et si ça se rétrécit on aura certainement une réaction à un moment donné euh, probablement à la hausse puisque la tendance haussière reste permanente. Donc cherchez bien euh, les points d'entrée avec les les, les indicateurs donc que vous utilisez. Choisissez bien vos indicateurs euh, pour avoir euh, donc un maximum de probabilité lorsque vous avez une convergence de signaux de plusieurs indicateurs à ce moment-là donc euh, vous avez une probabilité de réussite bien sûr très importante. On voit bien ici en une minute les bandes de Bollinger qui se rétrécissent et on aura probablement une réaction, euh, ça peut être à la baisse mais Ayez toujours le réflexe de réagir très rapidement, euh, éviter d'avoir un, un biais trop, trop permanent dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut accepter que peut-être le marché ne va pas aller dans le sens que vous pensez, à ce moment-là il faut réagir directement. Maintenant il ne faut pas non plus jouer au yo-yo et perdre dans tous les sens, partir dans un sens ou dans l'autre. Donc prenez du recul, regardez bien les unités de temps sur des temps plus, plus longs donc euh, et là vous verrez que peut-être le trade que vous avez pris qui n'est pas gagnant dans, dans les minutes qui suivent peut le devenir euh, d'ici une heure ou deux heures. Donc le scalping c'est très bien, soit vous coupez rapidement votre position si ça ne part pas dans le bon sens, soit et vous vous repositionnez par la suite. Mais euh, n'hésitez pas non plus à prendre euh, en scalping quand on est sur des niveaux euh, où vous voyez qu'il y a des réactions, qu'il y a des, des résistances importantes, n'hésitez pas à prendre des trades euh, dans le sens inverse non plus. Il ne faut pas euh, être buté. Je sais que l'homme a difficile à accepter euh, qu'il se trompe mais en trading on se trompe régulièrement. Euh, il ne faut pas être buté et laisser partir euh, des pertes qui vont annuler euh, euh, tous vos trades précédents. Donc soyez réactifs, euh, placez bien vos niveaux. Donc vous voyez ici on a par exemple un niveau qui, qui est à surveiller lorsqu'on voit le, le marché qui descend comme ceci. Mais on voit qu'à ce niveau-ci on a quand même euh, un support. Donc il se peut que le marché redescende jusqu'ici puisqu'on a déjà eu des réactions à ce niveau-là. Donc il peut redescendre ici et puis repartir à la hausse. Donc si vous voyez le marché descendre et eh ce n'est peut-être pas le bon moment de, de vous positionner à l'avant parce que vous risquez d'avoir une réaction juste à ce niveau-là. Donc très important d'analyser les marchés sur différentes unités de temps et de tracer vos supports et vos résistances. Donc on voit très nettement euh, la résistance ici autour des 11 500 et on a une, un support ici autour des 11 450. Donc vous voyez le marché qui descend mais on va peut-être avoir une réaction ici surtout qu'en une minute vous voyez stochastique très bas ici. Donc euh, c'est ça qu'il faut analyser sur les marchés si vous voulez avoir un maximum de probabilité. Pas vous, vous dire ben voilà le marché est haussier parce que vous voyez qu'il est haussier sur, euh, sur du 4 heures. Non il y a moyen de faire, vous voyez sur du 4 heures c'est évident euh, on a des belles bougies vertes mais il peut y avoir des réactions euh, qui peuvent euh, quand même, regarder ici en 4 heures on a une forte réaction ici hein. donc euh, attention on peut avoir des, des réactions. Donc ne soyez pas buté, n'essayez pas de, de vous dire bon le marché monte absolument, non il peut très bien se retourner à un moment donné. C'est pour ça qu'en scalping vous avez le plus de probabilité de faire des beaux trades, de cumuler des beaux trades. N'ayez pas peur de prendre une petite perte mais ne laissez pas le marché euh, euh, vous faire prendre des, des pertes trop, in, trop importantes. Vous voyez ici si on, a, on a une réaction ici sur le, sur le support 11.450. Vous voyez les, les signaux qui nous disent que là on va probablement avoir une remontée euh, du marché. Donc la combinaison d'un bon choix d'indicateurs vous donnera une probabilité de réussite qui en scalping euh, avoisine les 95%. Voilà j'espère que mes analyses vous aident. Donc objectif euh, à moyen terme donc comme euh, je vous l'ai dit ce euh, c'est les 61,8%. On a des bonnes, des bonnes chances d'aller jusque-là maintenant, il peut y avoir une réaction avant ça. Hein. Donc on a un stochastique euh, très élevé ici mais euh, vous voyez qu'un stochastique peut rester euh, élevé assez longtemps ici, vous voyez ici comme le stochastique est resté, est resté euh, haut très longtemps, là on est en 4 heures hein, donc vous voyez le nombre de bougies. On a eu un, un mouvement haussier donc avec un stochastique euh, très élevé à partir d'ici et le marché a continué à monter quand même euh, pendant euh, euh, je sais pas une dizaine de bougies de 4 heures ici. Donc vous voyez comme ça peut, euh, ça peut être euh, important. Euh, de ne pas anticiper un retournement. vous voyez la même chose la même chose ici. Stochastique RST est resté haut donc ne pensez pas que systématiquement quand le stochastique est haut comme ça qu'on va avoir une baisse du marché. non surtout que quand on a des, des niveaux euh, comme, comme celui-ci, donc retracement de Fibonacci de 61,8 le marché est attiré par ces niveaux-là. Maintenant il ne faut pas oublier non plus que, euh, les 11.500 c'est un chiffre rond donc il peut y avoir des réactions à ce niveau-là qui peuvent être plus ou moins fortes donc c'est ce qu'on voit, ce qu voit pour le moment. Donc on a, on a des réactions au niveau des 11.500. Maintenant on voit le marché qui, qui va aller se rapprocher des, du nuage Ishimoku vert Et il y a très souvent des réactions aussi à ce moment-là euh, sur le sur le nuage, au toucher de, du nuage. Donc analysez bien ce qui se passe dans la journée, euh, n'anticipez pas, n'hésitez pas à prendre rapidement vos gains aussi. Donc coupez vos pertes si vous voyez que vous n'avez pas une bonne probabilité de réussite. Parfois ça vaut la peine de laisser un, un trait ouvert parce que vous voyez qu'il peut y avoir des retournements. Ici on voit qu'en 15 minutes on ben, on est donc euh, sur, le, sur le niveau des 11 450 mais on peut avoir une, une réaction haussière aussi. Donc si vous êtes mal positionné à ce moment-là ne paniquez pas, décidez si vous coupez votre perte pour éventuellement vous positionner à la vente. Mais attention à la vente vous avez des, des supports donc analysez bien ça aussi sur toutes les unités de temps et à ce moment-là donc euh, vous devrez, euh, vous devrez décider si vous allez dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez ici on a une cassure des 11 450 mais on a eu une cassure ici aussi. Donc ça peut aller plus bas, il faut euh, faire attention à ce que vous décidez. N'anticipez pas, analysez bien les différents indicateurs et faites le choix des bons indicateurs pour avoir une bonne probabilité de réussite. Voilà je vous souhaite tout le succès donc vous voyez que le DAX est un marché très intéressant parce que ça bouge beaucoup et si vous avez une bonne méthode de scalping et eh bien vous pouvez obtenir de très bons résultats. Voilà, si vous aimez cette vidéo, likez-la, ça m'encouragera à en faire plus, partagez-la également. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Bonne journée, à bientôt, au revoir